bonjour les amis aujourd'hui je vous présente un petit tour de cartes alors oui euh, la première chose qu'on peut remarquer c'est que le, les dos sont rouges comme le tapis mais l'étui est bleu alors je vais vous expliquer dans un instant pourquoi vous voulez tout de suite ok parce qu'en fin, en fin de compte ce qui se passe c'est que j'ai une partie bleue une partie rouge dans le jeu alors un jeu de 52 cartes, 52 cartes toutes différentes. Et nous avons besoin pour ce tour d'un spectateur. Dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais séparer les rouges des bleus. Donc les rouges, je vais les mettre à droite. Et les bleus, je vais les laisser à gauche. Je demande à un spectateur de choisir une carte dans la partie rouge. Donc son choix est libre. Par exemple, ici, d'accord Je vous montre la carte, vous la mémorisez. Voilà. Une fois que c'est fait, je remets le tout pour le jeu. Maintenant, regardez. D'un côté, le paquet bleu. D'un côté, le paquet rouge. Un mouvement magique. Et instantanément je vous montre les cartes la carte que vous avez choisie a disparu du jeu je vous laisse regarder n'est ce pas maintenant regardez simplement en étalant les jeux le jeu bleu une carte rouge apparaît au milieu et vous allez même croire rappelez vous la carte que vous avez choisie. C'était le 9 de pique, c'est ça Eh bien, yes Le 9 de pique a voyagé du paquet rouge au paquet bleu. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir